Voilà! C'est une création, le Central Café Les Lilas de Ruffini avec une épicerie. Donc, on fait, ça fait déjà, bah ça fera trois ans le 1er mai là qu'on est ouvert. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec le Covid-19. Hein. Après, on essaye de travailler un petit peu, peu maintenant avec les, oui. les producteurs locaux. Et puis on y, enfin, on y trouve un petit peu de tout, hein, le, le gaz, le pain, charcuterie, qui est faite chez M. Ousser-Rouget, le fromage à fercer, le pain euh, fabrication Les Mines. Donc nous sommes ouverts tous les jours sauf le lundi après-midi, mercredi après-midi jusqu'à 18h et on assure un service de livraison 18 h 20